alors aujourd'hui la vidéo pour savoir démonter et nettoyer sa xbox rx alors dans un premier temps en outil il vous faut principalement donc un petit tournevis de précision taille 8 par 75 voilà moi j'ai pris un Facom voilà est, euh, il est en face, face le point donc, bref c'est trop petit en tout cas c'est du torx donc c'est en étoile c'est pas du cruciforme ou autre ou du plat il vous faut une petite spatule en plastique pour pouvoir démonter la carrosserie par en bas et puis après j'ai pris aussi d'autres choses, d'autres outils. On ne sait jamais, je vais des tournevis et tout ça pour démonter à l'intérieur, le ventilo tout ça. C'est surtout, surtout démonter le ventilo qu'il voilà. faut. Bon voilà, bah on attaque. Alors, vous vous avez un autocollant ici de garantie. Moi je l'ai enlevé parce qu'elle n'est plus sous garantie. Bon, elle arrive presque à être plus sous garantie. Il y a une vis ici à enlever Torx et une vis ici là. Donc, alors on attaque. Ah, oui, principalement, avant de commencer, si votre console, elle vient de sortir de, du courant, reste appuyé sur le bouton power pendant 10 secondes, comme ça, pour chasser le, le, le reste d'électricité qu'il y a dans la console, L électricité statique, on appelle ça, parce que comme vous allez employer des outils en, en métal, on ne sait jamais que ça ne fasse pas de courju C'est ce qu'on fait souvent en électronique. Hein. Alors, moi je vous, je vous le conseille aussi de le faire voilà allez on l'attaque alors attention pas pour mettre les petites vis dedans hop une sur les petites vis vertes qui hein. rien de putain, mais je vais mettre plutôt là vous voyez bien je vais mettre là, sur le côté Vous voyez mieux comme ça. Le plus chiant c'est après. Il faut démonter derrière. Voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, vous voyez bien. Alors c'est par le pied au niveau du pied là. Vous voyez, il y a une petite.. Alors là, c'est vraiment chiant parce qu'il faut faire passer l'outil voilà, entre le plastique et la carrosserie. Et essayer de le déboîter. Alors il y a un petit machin, ouais, j'ai oublié, c'est ça. Un petit truc enfoncé dedans. Oui, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Ici et là. Et en même temps, vous faites passer l'outil, vous le déboîtez. Alors vous prenez un tournevis plat. On va mettre un plat, ça sera mieux. Voilà, tac, faire sortir le pied, ouais c'est la merde, ça je ne pas comprendre un système mal foutu non enfin voilà le fait est que c'est des petits des petits pieds comme ça comme ça et comme ça voilà et vous sortez ton, tout, le, non, bah, tout le tout le truc après vous arrivez ici Donc, voilà moi le pas trop sale Durement, donc, euh, plus la folie. Voilà, arrivez donc euh, là. Il vous faut démonter. Je vais démonter pour vous montrer. Il faut sor sortir ce petit connecteur. Alors, il est assez chiant à sortir. Euh, il vous faut une petite pince bec de lièvre, on appelle ça. Pour démonter vraiment au niveau du connecteur ici vous prenez pas l'ensemble c'est le bout de part et d'autre et vous tirez ça vous démontez cette vis cette vis c'est là c'est là étant une grosse comme ça et vous pouvez sortir complètement votre ventilo pour le nettoyer pour bon, moi j'avais déjà nettoyé la console au préalable donc, la console est super propre. Vous voyez, il hein, n'y a pas de poussière, il n'y a rien. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez avoir accès à, au ventilo et tout, vous sortir tout le bloc la ventilo, c'est comme ça. Cette vis, c'est là, c'est là, et sortez le petit connecteur. Faites attention, quand vous le sortez, le petit connecteur, il est très fragile. C'est des petites broches. Évitez de... de le... De, de, de, de, de, de, de, de, comme de le tourner dans tous les sens, vous allez couper les fils directement dans le, dans le petit commodo. Euh, c'est voilà pour mieux pas trop trop le, le bouger moi je laisse comme ça vous prenez une petite pince et vous le sortez tout doucement sortez le fil d'abord comme ça voilà pour le mettre un petit peu de liberté et après vous arrivez vous le sortez tout doucement voilà c'est tout il n'y a rien de bien compliqué simplement voilà vaut mieux faire attention et pas trop trop forcer dessus et après ça fait des coups circuits. Euh... bref voilà donc il va falloir refaire après le, le fil et tout ça donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Euh... Après, je vais vous remonter donc, le, le remontage. Alors, toujours, on prend toujours le, le petit tournevis, c'est la 8 à 75. Donc vous remontez là. Voilà, vous revissez, j'avais dévissé l'espoir pour vous montrer, voilà, vous dévissez vous dévissez ici, vous, dé... vous revissez là, vous revissez là, vous, re... vous reprenez la grande. Faites attention à ne pas le paumer dedans. <rire> donc, hop. Ah, vous commencez à le visser à la main tout doucement, pas de serrer comme un gros fou, hein. c'est juste pour que ça, ça tienne le ventilo. A bah, la base, il le serre assez fort, mais ça sert à rien, c'est juste, ouais. vous serrez, jusqu'à ce que vous sentiez que c'est bon. Il n'y a pas de vibration, il a c'est juste pour que ça tienne, Faut que ça serre fort, un petit quart de tour, c'est réglé, hein. pas de forcer comme un sauvage. Ensuite, donc un petit check-up vite fait, pour voir s'il n'y a pas de poussière, on va le regarder ensemble niveau du ventilo, comme vous voyez, mon ventilo est parfaitement propre. Ma console est propre à l'intérieur. Pas de poussière, pas de... de problème, rien. Non, pas de poussière, rien du tout qui sort. La console est parfaitement propre. Donc vous voyez, pourtant, je suis quelqu'un qui ne la couvre jamais, la console. Mais si vous avez une maison qui est propre, déjà, vous... <rire> vous faites bien votre ménage, vous n'avez pas de problème. Hein. Vous voyez, c'est ce petit connecteur-là des jaunes bien voilà qui okay, est vraiment faire attention c'est des tout petits câbles très fragiles à enlever voilà ok on est paré alors ensuite très simplement vous reprenez votre capot toujours propre hein, hein vous allez c'est pas, pas de saleté voilà, vous laissez la mousse hein, bien sûr. Vous prenez donc le petit machin vers le haut, vers là. Ça, bah, vers les connecteurs en bas. Vous arrivez tout doucement, vous regardez. Je ne me trompe pas. Ah oui, oui. Il y a des petites des petits pieds. Comme ça ici, donc ça s'emboîte comme ça et comme ça. Donc je vous montre. Vous rentrez d'abord dedans comme ça. Voilà, d'abord comme ça. Tac. Et ensuite. C'est de descendre le tout. Ne forcez pas comme un fou. Tout doucement. Voilà. Vous rentrez des petits pieds aussi dedans comme ça. Tac. Voilà. Plaquez tout le... rigidifier tout le reste. Ensuite, vous prenez donc... Vous toujours votre 8x75. Vous prenez la première vis verte vous remettez dans, au milieu Faites attention de pas foirer pas de donc vous y allez plus doucement une fois que ça sert pas d'insérer comme un gros bourrin c'est juste pour que ça, ça serre le, le le capot donc s'il n'y a pas de vibration on n'est pas en mécanique voiture ou moto donc ça sert à rien de serrer fort, même là ça ne sert pas mais bon voilà vous allez comme un fou voilà c'est juste pour que ça, ça, ça se solidifie hein petit précision, j'avais oublié, là vous avez donc, j'avais dit une étiquette, mais là aussi vous en aviez une. Moi je les ai enlevées, mais à la base donc ça s'enlève. Vous mettez dedans et vous la retirez complètement, vous pouvez la recoller comme vous voulez, moi je la laisse parce que je crois que je la démonte assez souvent. Donc voilà. Maintenant, on va faire un tête pour voir ça se bien. Non, je pas. Et on va voir si ça fonctionne bien. Allez, je reprends. Donc voilà. Console tourne bien. Il n'y a pas de problème. Le ventilo fonctionne un petit peu de poussière au dessus bon ça c'est pas très grave vous voyez tout le reste est bien propre voilà voilà il n'y a pas de souci tout fonctionne bien c'est facile à démonter comme je vous dis le seul petit truc qui vous très très très très très attention c'est le petit connecteur si vous Tordez trop les fils comme ça, vous allez couper le fil à l'intérieur. Alors là, c'est la merde à mort. Il faut sortir le connecteur complètement. Putain, essayer de sortir la broche, redénuder un fil, le remettre dedans. C'est vraiment, vraiment la galère. Donc allez-y doucement quand je vois certains dans des vidéos qui les tordent comme ça, ou je sais pas quoi, ou qui les remettent droit. Ça, c'est le meilleur moyen pour couper le fil intérieur. Un fil, quand il est plié comme ça, laissez-le plier. Sortez le connecteur en laissant les machins pliés. C'est pas grave. Mettez-lui un peu de jeu de câble comme ça, mais après voilà. C'est juste le, le, le, le truc le plus chiant dans l'opération. Dans voilà. Non, en règle générale, moi ça fait un an et demi que je l'ai, je la couvre même pas la console. Je la nettoie une fois tous les pff, tous les six mois, je la nettoie. Donc deux fois par an, je la nettoie, je l'aspire, il n'y a pas vraiment beaucoup de poussière. Quand je vois certains qui sont remplis de terre à l'intérieur, franchement, honnêtement, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent avec les consoles. Euh, ou alors leur maison, c'est un chantier, je sais pas, hein, où ils habitent sans doute dans les pays arabes, où il y, y a le désert, il y a de la poussière qui rentre. C'est possible, hein. Parce que moi, je sais que j'ai vécu deux ans en Afrique et il y a énormément de poussière dans l'air. Et là, oui, vos appareils sont remplis de poussière. Mais pour quelqu'un qui habite euh, voilà, en Occident, je dirais, euh, ou dans une ville ou machin, euh, si vous avez la, la console remplie de terre comme ça, il euh, y a un souci. alors, alors votre maison, c'est est, est dégueu, hein. C'est pas possible. Enfin, voilà quoi. Ça tourne bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, c'est pas très compliqué. C'est suffit simplement d'avoir quelques outils. Je vous remonte vite fait mes outils. Enfin. Alors, il faut avoir une petite spatule comme ça. Bon ça, par contre, il faut essayer si vous trouver une spatule en plastique. Moi, je veux une petite spatule comme ça. Un tournevis Torx 8 par 75. Voilà. Bon, le reste, ils n'ont pas besoin. J'ai tout Je prends toujours tous mes outils, mais je dis, voilà. Et pour enlever le, le capteur, soit vous avez une pince épilée, mais le mieux, c'est une, une pince à, à bec. On appelle ça de, de mécanique. Hein. Et tu vois, tu attrapes bien de partir part part du connecteur doucement. Tu tires vers toi. Voilà, c'est le seul petit truc à avoir. Et encore, le, le gros ventilo, il n'est pas obligatoirement obligé d'être sorti. Hein. Vous pouvez très bien le nettoyer par le, par le dessus. Je, je montre. Comme moi, c'est toujours pas pourquoi. Parce que je passe un gros coup de... J'ai soufflette. Bon, bien sûr, un console éteinte, ça ne fait pas Vous passez un gros coup de soufflette à l'intérieur, au niveau des, des trous. Ça va, ça va faire tourner. Ça va chasser le, le, la poussière. Après, c'est une console qui souffle vers le haut. Donc, toute la poussière et tout ça qui est là, qui, est moment, l'aspiration se fait derrière, là, par ici. Et, euh, et, ça, et ça, ça, ça, ça ventile comme ça dedans l'air et ça ressort par là. Toute la poussière est chassée. Normalement, hein, hein. elle est bien chassée. Mais bon... Pour un type, par exemple, qui laisserait la console pas allumée pendant, je sais pas, 6 mois ou un an, <rire> et que la poussière s'accumulerait dedans, bon, à la limite, voilà. Mais pour quelqu'un qui l'a fait tourner, euh, on va dire au moins une fois par semaine, euh, la poussière est chassée. C'est fait exprès pour ça que ça chasse la poussière. Vous avez vu, mon ventilo, il est parfaitement propre. Donc voilà, on va essayer de l'éteindre, justement, on va regarder bien la, la gueule du ventilo. Euh... alors on va le laisser bien éteindre on va voir la gueule du ventilo parce que là j'ai la lampe en même temps sur le, la caméra moi je l'éteins complètement je le la laisse jamais en veille après pour ceux qui les laissent en veille c'est encore mieux parce que là là, là il tourne tout le temps le ventilo donc euh, la poussière ne peut pas se mettre vous avez vu mon ventilo est propre hein. enfin, un tout petit peu de poussière léger mais... ça on peut pas non plus euh... Genre, vous voyez, regardez, il n'y a pas de la terre dans les, dans les pales. Hein. C'est l'eau, il est propre. Il n'y a, de... a pas de soucis. Hein. Voilà, en règle générale, il est propre. Il est, il est... On le voit, il est propre. Il n'y a, de... a pas de terre, il n'y a pas de truc. Donc, euh... donc voilà. Le seul petit truc, voilà, le seul petit hic, le seul petit machin. Faites attention au connecteur. Beaucoup de personnes ont cassé les broches. Et Il euh, y a un fil qui sort ou qui s'est se, qui coupé. Et après, c'est la merde. C'est pour ça éviter de faire tchoum, tchon comme ça avec le fil, comme ça. Ça, c'est pas bon. C'est le genre de truc qui coupe les connecteurs, les connexions. Donc, ce que vous faites, c'est que vous, vous le laissez plier, vous, vous, le, vous lui mettez du mou en sortant un peu le câble et vous, après, qu'une pince avec on a passé une, on a passé une pince à bec de canard ou une, une lime à ongles, mais vraiment épaisse. Et vous, et vous tirez, tac, par le dessus. Vous prenez pas l'intérieur, tout, vous prenez juste le dessus, vous le tirez et vous pouvez sortir votre ventilot Il n'y a que ça à nettoyer. Hein. Une fois que vous avez désengagé le gros ventilo, tout le reste, vous avez vu, c'est accessible, vous passez un coup de soufflette comme ça. Après, comme je vous dis, moi, le ventilo, personnellement, je l'ai démonté une fois pour voir comment il fallait faire. Je ne le démonte jamais. Ça fait pratiquement un an et demi que je l'ai. La console, c'est bientôt deux ans. J'ai dû le démonter une seule fois. Moi, je ne nettoie pas au-dessus. Moi, je vous déconseille de, de, de sortir trop les connecteurs comme ça. Tout ce qui est électronique, c'est très fragile. Vaut mieux éviter. Euh, C'est le meilleur moyen pour faire des co-circuits, pour avoir des fils après qui sont à moitié coupés comme ça, ou esquintés, ça fait des courjus, ça ne vaut pas trop toucher. Moi je vous conseille de passer un gros coup de soufflette, vous avez une soufflette, moi j'ai une soufflette parce que je fais aussi de la mécanique, vous passez un coup de soufflette comme ça par le dessus, comme ça bien. Euh, vous le démontez le capot, vous passez un coup de soufflette à l'intérieur comme ça, dedans dans les interstices et tout de partout. Euh, ça suffit amplement. Hein. Vous avez vu ma console quand je l'ai démontée, elle est archi. Pas pourquoi Parce que moi je la mets sur le, sur le ventre comme ça. Je passe un coup de soufflette. Euh, C'est la soufflette industrielle. Bien sûr je ne mets pas à 100 bars. Hein. Je le mets au minimum, je mets... Euh, bon ça souffle quand même. Mais... Et voilà, je passe un coup de soufflette dedans comme ça, à l'intérieur, dans le ventilo comme ça, je fais tourner les pales avec la main comme ça, je... ça suffit amplement, vous n'avez pas besoin de vous emmerder à sortir le connecteur, Je voulais montrer comment il faut faire, si par exemple vous avez votre ventilo qui est en panne, par exemple, hein, c'est pas arrivé, bon, bon, pour l'instant il tourne, mais ça ne sert à rien de s'emmerder, voilà, à démonter les, les, les connecteurs, au pire, vous passez un coup de soufflette à l'intérieur, ça suffit, le plus important c'est voilà, de savoir se démonter le capot, vous avez vu l'astuce, la, la, après le reste c'est facile. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, c'est la deuxième vidéo que j'ai fait sur le sujet parce que la première fois que je l'avais fait, c'était pas tellement bien filmé et puis en plus il y avait une musique de fond qui était m'entendait pas bien. Là, j'espère que cette fois-ci, ça vous a bien montré en détail et que ça vous, vous rende service. Allez, ciao, ciao les gars et merci.